Ok les gars, bon, le temps de J'ai eu un délire à vous proposer. J'explique, vous me dites, et on passe à l'épisode. Votre soutien est monstrueux. Je pense que nombreux sont les vidéastes qui négligent l'importance d'un simple commentaire. Je prends chacun compte et vous me rendez dingue à chaque sortie de vidéo. Je vais droit au but. J'ai envie de vous faire gagner des choses. J'ai envie aussi de lancer des projets. Malheureusement, c'est l'argent qui guide tout. Alors alors alors, non, non, je vais pas vous sortir un placement de produit. Hein. Simplement, vous parler d'une jeune plateforme française qui permet de soutenir le vidéaste en regardant des publicités et c'est tout. Voilà, ça s'appelle YouTube. J'ai la chance d'y avoir accès et chacun vous peut faire gagner 20 centimes par jour c'est tellement plus rentable que youtube du coup ce que je vous propose c'est de balancer un cadeau à l'un d'entre vous tous les 150 euros pourquoi 150 euros et quel cadeau me direz vous et eh bien le tiers partirait dans la production d'un pull de la capsule tpz qui n'est plus dispo à la vente il suffit juste de rajouter dans les commentaires euh, je sais pas euh, hashtag euh, voilà je suis un franjo le reste ça part uniquement dans l'avenir de la chaîne principalement les futurs projets mais également la création d'une entreprise hein, parce que créer une entreprise en france ça coûte très cher Sortie des projets aussi alors du coup je Chaud ou pas. Ça peut très vite monter. 150 euros. C'est quoi? C'est 600 visites minimum. Donc voilà. Vous êtes maître du jeu. Ça ne vous prendra pas plus de 2 minutes par jour. Et évidemment, plus vite le paie sera atteint, plus vite je sélectionnerai. Donc, moins de concours pour ceux qui arrivent en premier. Logique. Bref, je souhaite réellement créer quelque chose avec la chaîne. Et si ça peut m'éviter de faire du placement de produits, eh ben, franchement, je ne peux que mieux me porter. Ouais bon les Franjo, c'est ainsi j'ai l'impression qu'au niveau ambiance on est plus que bien servi Mais là où je me suis pris un gros coup de coude là En mode grosse moula c'est léger Arrête, coude... Et depuis qu'on se prend une douce brume d'Algérie, redirigée par Fianso. Et ça fait, ouais, un petit moment maintenant. Soul King, Us. Mais c'est quoi ça, les amis C'est quoi Mais c'est bon, ils sont trop chauds, mais laissez-les tout casser. Les touches orientales, c'est du délice. Ça bouge pas. Alors aujourd'hui, on va surtout parler de Us et sa recette du titre Rapta. Oui, c'est le titre qu'on entend partout. On me dit d'ailleurs à l'oreillette que ça a été clippé. Donc euh, préparez-vous à une gestion du futur. Bon, la vidéo n'était pas du tout prévue. J'étais en train d'écrire un épisode sur Koba. Et là, je vois quoi Un article qui analyse de façon littéraire le titre, mais en total second degré. Ça vient de chez Raplume, ça a été rédigé par Antonia Et c'est terrible, clairement euh, C'est d'ailleurs ça qui m'a donné envie de, de faire une vidéo sur l'artiste D'ailleurs, euh, allez suivre Raplume de très près Parce que le futur, c'est aussi pour eux Bref, on y va, bienvenue dans cet épisode Sur Us L'Enfoiré si Si on prend l'album, on a les sons underground, les sons radio et les sons club. Parmi les sons club, on a Rapta qui depuis un mois occupe la première place des charts et a cumulé plus de 7 millions de vues rien que sur YouTube Music. À première vue simpliste, on va voir que finalement, il tire son originalité sur certains points. On est sur une ambiance très kitsch, très house des années 90-2000 avec le duo Horn Brass qui compose la mélodie. La rythmique est classique, bien dosée, ça tourne en boucle, bref. On pourrait l'assimiler à une prod de type Joule, 5 minutes chrono mais efficace pour ses proprement l'audience d'ailleurs euh, confirmé by The Beatmaker hein. Ce qu'il faut savoir c'est qu'elle a été produite par Zegpi grand ami et surtout producteur de fianzo. Us est récemment passé chez Mehdi Maisy et il a confirmé que le son a bien été fait en quelques minutes, donc là il n'y a pas à discuter Au niveau de la prod, il dit l'avoir bloqué une fois composé, mais je me doute que Zeg. Euh, n'est pas préparé une petite banque d'instruits pour l'album à proposer à us avec différents styles de prod qui euh, lui correspondent il justifie également la présence de Fianso par une accroche au délire du son c'est à dire balancer 30 fois les mêmes mots hein bon après vous connaissez le padré businessman à l'état pur il sait quel choix artistique prendre pour déclencher du buzz et je ne pense pas que ce son n'ait pas été réfléchi un minimum sur l'artistique et je m'explique je le répète mais la prod c'est le genre de classique club qui fait la moitié du taf rien qu'à elle tout seul sur la construction d'une ambiance sur la forme du texte les couplets sont mangés à 70% par les pré-refrains et les refrains Qui tiennent tout juste sur euh, 8 mesures Sur le fond, alors euh, Là c'est clairement du foutage de gueule Une énumération de mots sur chaque temps en freestyle complet y il a quoi Deux phrases à tout péter Je pense même qu'on peut dire que Fianso ne fait que Calquer us tout le long du son Tout ça donne un son très répétitif Justifie l'écriture d'apparence naïve Et surtout euh, bourre bien le crâne dès la première écoute Maintenant vous allez me dire Ok mais c'est euh, ça pour le 3 quart des sons club euh, Pourquoi celui-ci casse tout On passe au second point Du combo on en connaît des artistes qui ont leur expression, mais lui, oh là là, mais c'est un dico à lui tout seul le mec, mais Google Traduction en sueur, clairement. En plus d'avoir inventé son lexique, n'hésite pas à en user. Bon, des fois, ça saoule, hein. Mais allez, bon, ça varie toujours plus que les t'as capté, t'as vu, tu connais de certains, voilà. Mais là où le us se différencie réellement, c'est sur la diversité des langues qu'il utilise. Bon, déjà, il y a le usien, qui vient tout droit du 92 avec... On va également avoir de l'arabe, du français, du wallof et le petit anglais passe partout évidemment. Alors ok, ça en fait, mais quel est le rapport avec son succès Mais c'est tendance tout ça, le type il a tellement sa manière de parler que je suis sûr tu gueules moulin en ville, tout le monde à la ref. Dragonite en vrai ça crée vraiment un esprit de communauté. Tu remarques vite qui écoute ou pas et accumulé à ce qu'on a vu précédemment, ça participe énormément à la communication du délire. Allez, dernier point, on reste dans la com et on va plus longtemps parler de la présence de fianço Attention ça va tu sucer sais, fort cette partie hein, alors pour ceux qui ne sont pas euh, corda comme dirait euh, euh que vas-y, j'oublie son blaze. Et ben, allez voir le documentaire monté par Bouscapé. Ouvrez les yeux sur tout ce qu'il entreprend et il n'y aura plus aucun doute après ça. Clairement, euh, l'un des patrons du rap jeu sans hésiter. Bon, on n'est pas là pour parler de lui, mais ce qui n'empêche que c'est la participation directe au buzz de nombreux rappeurs, notamment Kalash Criminel, Vald, On est de la Frappe, Nino, Soul King. Bref, une bonne partie de la nouvelle génération. Il sait sur qui miser, comment donner de la lumière. Et ce qui est fou, c'est que même si on ne sèche pas ses sons, moi le premier, on est toujours là pour voir qui rejoint son entourage avec les saisons de dans le Cercle et l'album Neuf-Empire et la a vraiment réussi à implanter cette mentalité chez nous bien joué bien joué pour revenir au cas de Hus, même si il se peut que ça n'ait pas été calculé je ne pense pas encore une fois que ce fit n'ait pas été un minimum réfléchi pour faire décoller Hus. jamais 203 on connaît hein, il y avait le personnage le son maintenant il manque le petit élément déclencheur euh, du combo voilà on a la triforce hein. bon je pense que j'ai fait le tour au niveau de la recette euh, de rapta un succès qui joue sur la prise de tête les tendances et les délires avec une exposition prédéterminée j'espère que vous aurez kiffé j'entends vos impressions sur Us et son album N'oubliez pas que je glisse le utip En description, je compte sur vous là dessus pour soutenir les gars Allez je vous dis à très bientôt dans le Bat 7 Ciao les franjos